Je m'appelle Adrien Labaille. je suis doctorant à la Humboldt University à Berlin. Je travaille sur la notion du commun, de la mise en commun de l'espace public et de sa représentation dans l'espace numérique. Une définition que j'ai utilisée moi pour définir un commun, ce serait une ressource qui est partagée par un groupe usagers et cette ressource euh, est soumise à des dilemmes d'organisation sociale qui nécessitent la mise en place euh, de règles euh, par les usagers afin de, de maintenir euh, le commun dans le temps. Mais ces règles sont aussi importantes pour pouvoir euh, réguler l'accès à la ressource par les usagers avec l'idée du commun, de la gestion en commun. C'est une gestion qui se fait au delà du marché, donc au delà de la privatisation des ressources et au delà juste de la sanctuarisation comme bien public géré par, par une institution étatique. C'est de laisser le, la place aux citoyens pour gérer eux-mêmes euh, une ressource euh, qui est partagée. Du coup, là en fait, la notion de commun a, a vraiment commencé à, à émerger depuis le depuis qu'Elinor Ostrom a reçu en 2009 le prix Nobel d'économie, elle a montré sur vraiment un travail empirique, passé en revue des, des milliers d'études de, de cas et qui ont montré que des groupes étaient tout à fait capables, sans intervention du marché, sans intervention de la force publique, de gérer une ressource en commun, de produire des règles qui garantissent à la fois une gouvernance efficace de la ressource mais euh, aussi une gouvernance équitable. Donc un exemple qui est l'exemple euh, typique euh, pour illustrer en fait, cette, euh, cette gestion du commun, qui est un exemple réel, euh, qui est l'exemple de la gestion du homard dans, dans l'état du Maine aux états unis a montré que des pêcheurs euh, confrontés à la diminution de la ressource ont eux-mêmes euh, produit les règles, euh, par exemple remettre les femelles à l'eau, euh, de remettre les, les spécimens trop petits, etc. qui ont aussi produit le, le système de, de contrôle. Euh, donc c'est les pêcheurs eux-mêmes qui, qui se contrôlent entre eux. Depuis euh, un an et demi, je travaille sur un exemple à Berlin, euh, qui consiste euh, dans une initiative qui a mis en place une carte en ligne, une carte qui est collaborative, contributive, qui est générée par, euh, par les usagers. Par, euh, tout le monde peut s'inscrire en ligne sur cette carte euh, afin de localiser des arbres fruitiers euh, et plus largement des comestibles en ville et autour de la ville. C'est une carte qui, euh, qui est active euh, sur l'ensemble de l'Allemagne, qui s'appelle Mühnraub euh, et qui a à peu près aujourd'hui 50 000 usagers enregistrés en ligne. Et On voit avec la mise en commun de données, la création d'un commun de données qui est, une pratique, euh, qui est une pratique de mise en commun de l'espace euh, beaucoup tangible, l'espace public euh, qui est tangible euh, qui tend vers une, euh, vers une pratique du commun de, de l'espace public. Les citoyens sont capables de produire, de, de, réunir, de réunir des données pour produire euh, une information, donc en l'occurrence une carte, euh, qui est utilisable directement par des citoyens pour développer des pratiques innovantes dans l'espace urbain. La démocratie peut être un mode de fonctionnement qui ne passe pas par des systèmes traditionnels des représentatifs, mais des systèmes de gouvernance en gestion plus directe. La possibilité pour les individus de réinventer leurs institutions, de réinventer les modes de gouvernance, de les régénérer en permanence,